Camille, lors d'une soirée où tout le monde était bien bourré, j'ai rencontré une fille qui m'a charmé. Tripante, délirante, j'ai passé une courte et inoubliable soirée dans ses bras. Réel ou irréel, sur mon nuage, tout en ayant les pieds sur terre, j'ai réussi à caresser ses lèvres avec les miennes. J'espère que le plaisir qui m'envahissait était réciproque. J'avoue potentiellement, je m'enflamme. Mais cela n'est que le reflet de l'état où cette dulcinée a réussi à me transporter avec passion et imagination au cours de ce petit séjour où j'ai découvert un trésor. Je t'écris ce petit mot en espérant que cette personne dont je te parle ne te soit pas totalement inconnue. À chaque fin de lettre, chacun exprime ses sentiments, mais quoi, quoi te mettre de dire je t'aime serait un peu trop m'avancer et pourrait... Peut-être t'effrayer. Finalement, je te fais juste plein de bisous, des bisous encore et encore. À tout de suite, à ce soir, à demain, à quand tu veux. Euh, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de dire euh, je t'aime trop rapidement. Et euh, du coup, euh, avec la, la fille, avec euh, normalement avec qui j'aurais dû sortir, on est plutôt resté meilleurs amis.